une lueur, euh, une lueur très une importante, devant, euh, et puis une ombre qui passe devant très vite, comme ça, bon... Un bah, poisson. <rire> bon, voilà, un poisson, euh, on va quand même pas flipper pour le moins de, de l'avant de petite ombre. Allons récupérer cette pierre. Et alors là, je m'approche de la pierre, je la saisis. Au moment où je la saisis, je prends une décharge monumentale. Euh, qui n'a quand même pas raison de ma conscience, donc euh, heureusement. Euh... Parce que sous l'eau, c'est assez. Ça être très dangereux. Sous l'eau, c'est hein, euh, Ceci étant dit, c'est euh, pas tellement mieux euh, puisque ouais. euh, je me fais agresser par un homme poisson. Hein, euh... Un <rire> profond. <rire> puis ni oui, moins, oui. notre. Le joueur le reconnaît, le personnage peut-être pas, mais je le reconnaît euh, ce que c'est. Je crois bien que c'est le premier qu'on rencontre d'ailleurs. Euh, de toute la campagne. De, de la campagne, ouais, ouais euh, voilà. Euh, donc euh, on, je rencontre euh, mon premier profond qui me fait, euh, qui me fait donc euh, considérablement flipper. Hein, euh, euh, ouais, ouais. J'ai la ça le me... franchement ouais. ratée, et qui m'agresse plus que violemment. J'arrive à me sortir de in extremis de la situation, j'ai du sang partout. Mon collègue au-dessus, on avait quand même prévu une cordée, donc le collègue au-dessus voit qu'il voit qu y a du sang, sent que je tire sur la corde comme un, comme un malade, m'extrait vraiment au dernier moment de, de l'eau. Je suis en sang, il vient de me faire écharper complètement le torse par, par des griffes, mais asserré, main de mais voilà, j'ai la main de Noah, donc cette espèce de pierre euh, taillée très assez exceptionnelle, euh, assez flamboyante, hein, elle est euh, pourpre d'une enfin, couleur une couleur un peu particulière. D'ailleurs, il me semble que la couleur est un peu variable, en oui, je vois, de non, la mais lumière, surtout qu'elle semble générer presque <rire> sa propre lumière à l'intérieur. C'est surtout ça. La, la l'élément essentiel. Très brillante, donc on en conclut évidemment qu'il s'agit de cette fameuse noah sans trop savoir d'ailleurs ce qu'on va en faire, parce que à part que j'ai pris une grosse décharge en la récupérant, pour le reste on voit pas bien qu'il y a l'air qui ne pas envie de retourner le poser de toute façon. Et puis le bestiau, et on soupçonne en plus, parce qu'il finit par prendre une balle par l'investigateur qui m'a extrait, donc on voit du sang comme ça et on voit un énorme poisson, un genre de requin, bouffer le profond. On se dit, bon, celui-là, c'est fait. Et en même temps, il nous semble distinguer des trucs dans le fond de On ne cherche pas à comprendre, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on s'en va. <rire> on décide que l'expédition le, fi, est finie, hein. on a fait notre petit tour. Alors pendant ce temps-là, les, les autres euh, sur, Terre. sur Terre vont, trouver, vont découvrir des, des Olongo, que nous, on ne découvrira que le lendemain. Euh, à savoir des espèces de petites huttes et en fait dont le qui sont en fait Pour le coup, pas du tout dans le village hein, quand même. Voilà, Ça, expliquer où ils sont partis oui. euh, sur, sur les flancs des, des monts et des, des volcans de, de l'île. Enfin, ils sont plus du tout dans le village. Effectivement, ils trouvent ces lieux où on observe les étoiles. Oui. Voilà. Euh, et c'est des, des, des, des, des dômes en pierre euh, fabriqués à mi-hauteur sous, sous la Terre afin de ben justement d'avoir un ciel c'est juste des bancs donc, foncièrement, qui nous permettent d'observer le ciel mm -hmm. et ils le trouvent de jour très, très bien, bien. On, on peut, peu d'étoiles observées ça fait de l'astronomie sur lui <rire> <coughs> <coughs> les astres seront-ils propices <rire> Alors, yeah, <rire> Le, on, apprend aussi, on apprend aussi le terme de Longues Oreilles, qu'on n'avait pas eu jusque-là, donc ça c'est les, les investigateurs qui sont restés sur Terre, hein, qui, euh, qui en discutant avec euh, les, les autres euh, apprennent ça. Donc les Longues Oreilles seraient un espèce de peuple malaisien qu euh, ouais. qui aurait vécu il y a très longtemps sur l'île, euh, euh... et les maouis seraient plus ou moins les, les... Des représentations, des des représentations de, ces, de ce fameux peuple. Bon, ça c'est une chose. Euh, et puis c'est aussi à cette occasion-là euh, que le groupe qui est resté sur Terre va découvrir un, un trou dans une des stèles, une de ces... maou Ma -oui... Moai, j'y arriverai pas. Hein. Oh, euh... Ça c'est plus. Hein. <rire> Aoumoi. Euh, donc euh, ils découvrent euh, une ouverture euh, qui mène vers, vers le, les profondeurs de, de ces stèles en fait. Et là-dedans, ils découvrent une salle dans laquelle il y a euh, sept momies, euh, bouche cousue, euh, qui ont l'air euh, vraiment antédiluvienne, enfin, vraiment datées d'un temps extrêmement lointain. Euh, alors, ils, ils observent sont, les oreilles... Ils semblent, ils semblent effectivement modifiés euh, simplement par le temps. Pas, euh, oui, c'est ça. au sens... Euh... Ils ont été conservés, préservés de la lumière, etc. Donc, euh, voilà, ils ont, ils ont tenu, tenu bon, on va dire. Les corps sont presque identifiables. On identifie la bouche, etc. <rire> mais ils ont une physionomie très très particulière. Euh, donc les investigateurs qui, qui regardent ça euh, cherchent à voir s'ils ont des oreilles plus longues que la moyenne. <rire> Essayant de prendre là, là, littéralement <rire> la description hein, des, des oreilles. Euh, C'est pas le cas, ils, ils ont, ont pas spécifiquement spécifique. Des les moyens. oreilles, euh, mais ils ont une morphologie quand même très particulière. Ils ont les mains palmées, enfin ils ont des, des choses très très étranges quand même malgré tout. Donc on n'a pas, pas encore communiqué en fait hein, sur le fait que nous on ait rencontré des hommes poissons vivants, etc. C ça. Euh, voilà, donc... Au final, ils reviennent... Donc Noah, en fait, euh, oui, euh, Noah est donc un... On apprend aussi qu'ils apprennent euh, que Noah était quelqu'un qui a combattu ces, ces, ces créatures maléfiques. Euh, voilà, et que donc euh, Noah s'est imposé, un... euh, voilà. imposé comme le protecteur de l'île et a laissé pour la protection au temps de Manu, euh, euh, gardien de l'île en réalité, hein, le temps de euh, lui a laissé trois dons, euh, donc euh, la main de Noah, et le ça. masque de Noah et la lance de Noah. Voilà, on, apprend, on apprend tout ça le, le même jour, hein. euh, je crois bien parler, euh, par le ah, père. Le, la nature des, des dons, c'est peut-être le temps de qui voulait dire. Euh, non, mais parce qu'on l'avait encore rencontré. Même... Le... Oui, mais on le rencontre on le soir même. Oui, on donc, le rencontre le, le soir. C'est c'est peut-être la oui, le temps hein. Oui, c'est le semble que c'est peut-être lui qui a besoin parce que tout est appris il y a quelques heures d'intervalle au plus tard. ouais ouais Et bon, enfin, en tout cas, on rentre, je me fais soigner parce que l'air de rien, le Ouais, bon bon. quand même bien bien dégusté. Bon, bon. Euh, il n'est pas du tout en forme, euh, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je après après de, oui, plutôt ça. en me disant que celui-là risque de ne pas, pas tenir le choc parce qu'il il est, il, il bien est assez âgé et puis il, est, il vient de prendre ce qu'il fallait pour être pour être mis hors service. En fait. euh, donc on apprend aussi que cette espèce de cratère s'appelle le mont Ranokao, c'est ça oui. euh, et euh, et donc on se rend euh, une nouvelle fois au litanie euh, au oh, c'est pas ta carte ratée, ça. Euh, si, ça c'est ma carte ratée. C'est ta carte ratée. Ça. Euh, il donne une patate, donc c est, c est ouais. du, une, quand on ne sait pas euh, faire ouais. une, la cartographie, ça donne ça. Ça, <rire> a, euh, ça va, ça vous a pas trop au cas de non, le, le, le lieu était ouais. suffisant. Et puis surtout, ben, en fait, on a rapidement pris le pli de demander régulièrement à des locaux de nous accompagner ou de nous expliquer. justement oui, euh, pour les grands trucs, de toute façon, vous repériez avec les mots. Bon, ouais. Oui, c'est ça, c'est ouais. que, que l'île a là, un grand cratère, un Donc, grand corps avec une colline. Ce ouais. ne sont pas des, des, des jungles à perte de vue, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est très rocailleux, euh, c'est très dégagé. Alors, on se fera refiler, j'en reparlerai plus parce que <rire> c'est plus anecdotique, c'est plus marrant qu'autre chose. On se fera refiler des moutons assez régulièrement, qui vont poser, euh, qui vont pas être sans, sans poser des soucis, euh, notamment euh, à la suite à la fin de, de l'expédition Vespérale de, de cette soirée-là, où on rencontre, on, on, repasse, on, on reviendra en fait après le couvre-feu et le mouton nous créera quelques ennuis. Bon, je passe, je passe là-dessus. On n'aura pas réussi, à, on les aura tous dégagés et le, on n'aura jamais réussi à sauver le moindre de ces moutons et, et on finit par euh, arriver à la grotte du Tangataman. Euh, donc on rencontre cet homme, euh, il me semble que quand on le rencontre, il habille en tenue avec des plumes et tout ça, c'est ça Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il est. Et donc, euh, donc on le rencontre en tenue traditionnelle probablement, euh, voilà, déguisé en oiseau en fait, hein, c'est l'homme oiseau. Parce mm -hmm. euh, que de... <rire> <Je, tu vois, rire> pas, pas, pas trop, pas trop étonné. Euh, donc on découvre un homme qui est, euh, qui est très humble finalement, qui est pas du tout.. Euh, on redoutait un peu de tomber sur un sorcier un peu farfeux, qui est très vieux, par exemple, Un peu il pervers. C'est euh, juste un homme ordage. C'est ça, c'est juste un homme ordage très. voilà. Qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui comprend assez rapidement ce qu'on lui dit, il, il, il sait qu'il y a. Euh, ouais voilà, il, il parle notre langue. De langue. Euh, il sait qu'il y a un maléfice sur l'île en ce moment. Enfin, il, a, il est bien, il a bien conscience qu'il y a quelque chose de très maléfique. Euh, lui nous dit que bah justement, il nous dit pas les astres sont propices, mais pas loin. Euh, il <rires> y a quelque chose qui se trame en ce moment, qui est pas bon du tout, etc. Et donc quand on commence à lui, à lui demander son aide, en réalité, qu'on commence à lui à essayer de dire, ben bah voilà, on a entendu parler d'histoire de, de don, euh, euh, euh, <rires> chose comme ça. ça dit <rires> chose. <rires> <rires> si, si ça vous parlait, puis euh, qu'est-ce qu'on pourrait en faire parce qu'on euh, a trouvé la pierre. Ah oui. J'ai oublié ce petit détail qui a son importance, c'est que la première, le, la première nuit, en fait, après qu'on... Eh ben non, non c'est après. C'est après, c'est là où ça ouais. colle pas. Euh, parce que en fait, on va, on va se faire piquer la, la main de, de Noah. Et c'est après, après cette soirée-là, sûrement. Ben oui, oui, oui. Et donc il nous parle de, euh, de la main de Noah, du masque de Noah et de la lance de Noah, nous confirme qu'il les a en possession. Plus au point. Euh, il nous dit que euh, la main de Noah, euh, eh bien, si nous prononçons la bonne formule, à savoir euh, nao, nao, euh, Noah, Noah, Nagelftagn, euh, si nous prononçons cette formule euh, en visant quelque chose de particulier, euh, eh l'ennemi est terrassé, ça nous dit quelque chose de, de cet ordre-là. Il nous dit qu'il nous prête un masque qui permet de respirer sous l'eau, le masque de Noah permettrait de, de respirer sous l'eau quand on le revêtit. Oui, bien sûr, monsieur. Et, euh, et il nous prête une lance de Noah, donc la lance de Noah attendrait à coup sûr sa, sa cible euh, lorsqu'elle euh, ouais. lorsqu est lancée contre, contre une chose maléfique, essentiellement. Bon, on a un, un, poil, un tout petit poil sceptique quand même sur tout ça, on se, même si on a vu beaucoup de choses, on se dit, bon, quand même, le masque pour respirer sous l'eau, c'est un ouais. peu gros, bon, on, ver, on verra mieux. C'est un petit masque en bois. vrai <rire> ouais, voilà, c'est un, un, un, un petit truc. le voilà. système particulier. La lance, c'est bien pareil, elle n'est pas, est pas un est truc, long, euh, dans, un, dans un acier euh, qui a l'air de venir oh. de, de l'espace on est un peu sceptique mais bon, on accepte et bien évidemment ces présents en remerciant Alors, de, de les en échange de l'information. voilà et, oh. et euh, évidemment il nous fait promettre que euh, l'intégralité de l'île voilà c'est le moment ou jamais oh. euh, l'intégralité de l'île sera euh, dotée de vêtements, de vêtements euh, occidentaux en tout cas de vêtements euh, oh, oh, okay. euh, voilà donc là euh... Là se passe, alors là il y, une... y a un des investigateurs, et on entend du bruit dehors. Oh, un des investigateurs va aller voir. Bon, il, s... il se passe une... une petite scène de combat en fait, euh... au sein de la. Ouais, de la... Voilà, la sortie de la grotte avec, avec deux ou trois profonds, ouais, enfin toi, un petit groupe de profonds. Euh, dont on vient rapidement à bout mais par contre bien évidemment l'investigateur qui se chargé de la tâche a les a éliminés avec euh, des armes à feu euh, et du bilan bah, la grotte est probablement repérée enfin c'est tout ce qui nous vient en tête à, ça nous vient en tête à tous dire bah non l'arme à feu c'était peut-être dispensable dans la mesure où euh, on n'avait pas été repéré et que euh, bah, du coup maintenant bah, on l'a <rire> de, de fait la grotte non, elle, fait elle, elle est repérée euh, et on ne sait pas combien ils sont, on euh, ne sait pas trop où ils habitent, euh, voilà. Donc tout ça, euh, tout ça avec l'idée aussi qu'en faisant le tour de l'île, on a repéré qu'il y avait des cavités, des choses comme ça, sans trop savoir ce qu à quoi elle menait, enfin à quoi elle savait. On, on a repéré quand même que l'île était un peu trouée. Alors ouais. ceux embarquent comme ceux sur la terre, d'ailleurs on a tous remarqué ouais. qu'il y avait des, des passages à certains endroits, sans les explorer, mais on, on, on l'a déjà noté en fait ce truc là. Et euh... Voilà, bon, alors de fil en aiguille, euh, on va... Euh, parce qu'après, là, il va se passer pas mal de trucs, en fait... Hein <rire> euh, la, donc pendant la soirée, on se fera piquer le, la main de Noah, euh, qui va disparaître. On va, la, on va la perdre complètement de vue. Euh, bon, on la retrouvera... Euh, passe tout de suite dessus, on la retrouvera en fait le lendemain, replacée exactement au même endroit, et ce qui donnera lieu exactement à la même scène quasiment que la première fois, à savoir qu'on croisera encore un profond, ou en tout cas, il menacera de loin s'il n'agresse pas, je me rappelle plus. Euh, mais on verra qu'il y qu Par contre, re-électricité en la saisissant de son socle. gros poum, cette fois-ci, c'est pas moi. Non, c'est bon pas moi, bon bon cette fois-ci. Encore, encore de nouveau, euh, voilà, même, même expérience pour celui qui, la, qui ira la saisir une seconde fois. Euh, voilà, donc arrivé là en fait, euh, ben on, on commence à avoir, à comprendre certaines choses. Il nous manque un truc, un truc très très important pour nous tous. C'est, bah euh, ben oui, c'est bien beau de savoir tout ça. On a vu qu'il y avait des feux. Enfin, on nous a dit qu'il y avait des feux à l'extérieur, euh, qu'il y avait, euh, qu'il y avait des, des choses maléfiques dans les montagnes tout ça tout ça est très bien on va aller on va laisser intéresser mais ne perdons pas de vue quand même qu'on est là pour trouver euh, Carl Stanford et, et ses adeptes et, et, 12, euh, enlevé, et, aussi. et les 12 personnes et les douze personnes enlevées euh, bah, ça c'est vrai qu'on l'a mis un peu de côté au départ ça, ça sera en, dans un second temps ouais, ouais. on va se dire bah oui bon, en fait c'est presque euh, un effet du sort en qu'on fait, ouais, euh, euh, les retrouve euh, parce que bien sûr euh, bon il va se passer tout un tas de choses qui sont un peu compliquées à remettre dans l'ordre parce que ça date un peu euh, Mais en fait on va faire le tour de l'île, on va découvrir que derrière ces feux se cachent des, des sacrifices euh, des, En tout cas des cérémonies euh, Qui se font généralement au pied des Moaïs des, oh, des des. Moaïs Des Moaïs pour le coup, toujours Des, oui. des Daou oui, mais, toujours, voilà, si j'y arrive, arrive pas euh, Donc on, on découvrira ça en soirée on... Donc, dans un premier temps, on n'interviendra pas, puis on ira visiter les sous-sols d'une de, des stèles et on découvrira qu'il y a des passages, en fait, que c'est un espèce de gruyère, hein, cette ouais. île, et qu'en réalité, il y a des passages qui mènent vers la mer à, à plusieurs endroits, euh, qu'il y a euh, des, des choses très très irrespirables, il y a des conduits dans lesquels l'air est, est carrément irrespirable, euh, qu'il y a donc des profonds qui vivent en, en quantité non négligeable dans l'île, ouais. Euh, tout ça pour aboutir sur, euh, au derrière, euh, sur une, euh, une nuit à aller assister à une cérémonie. On se dit bon bah on va violer euh, une bonne fois pour toutes le couvre-feu. Ouais, vous avez fait plusieurs autres trucs avant. Bah on en a fait beaucoup en fait c'est ça, c'est que c'est qu'après euh, ai... le ai gouffre avec euh, le sanctuaire, le monolithe. Oui c'est ça, que là, là j'ai zappé beaucoup de choses en fait. Euh, parce que, oui mais le, le monolithe on l'a trouvé après. Bon, bon, avant. Ah, bah tu vois, moi je mettais ça après en fait. Non, parce que le truc, quand vous avez suivi après la cérémonie, vous êtes allé dans le monde et vous avez trouvé le truc, c'est la dernière chose. Oui, c'est vrai. Ce que tout à pas raconté, c'est la dernière chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, effectivement, on a. Ça, c'est une des grottes que vous repérez depuis Vogue. Effectivement, effectivement. On a donc repéré une grotte qui surplombe un petit peu. On décide d'aller, évidemment, très intelligemment, d'aller y faire un saut. Euh, donc là on sera. Euh, quand on rentre dans la grotte, euh, bon, lieu évidemment euh, obscur s'il en est, euh, on est à peine éclairé et euh, quelque chose de très fugitif euh, semble traverser les dimensions <rire> euh, et vient nous frapper de plein fouet euh, sans qu'on s'y attende, euh, blessant euh, quasi mortellement euh, l'un de, de nous. Samantha encore. Et Samantha qui prend <rire> qui décidément se trouve euh, ouais. toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, donc, qui est blessé quasi mortellement, on, on persiste néanmoins dans l'investigation et on arrive euh, dans une salle dans laquelle on trouve un immense monolithe. Par euh, l'occasion de l'affrontement de cette créature, vous avez l'occasion de tester le. Les, oui, les, la lance oui, la également, la hein, oui, euh, qui s'avère oui. effectivement avoir les propriétés, tout à fait les propriétés euh, promises. Oui, Il y a oui toujours oui. Un, un éclair qui attaque depuis la pierre parce que mm -hmm. euh, Formule de la cité et la lance euh, qui est tout à fait vitale euh, euh, au euh, bon. contact et surtout, effectivement, incapable de rater sa cible à distance. C'est ça. Et, et alors, on découvre aussi un lutrin. Enfin, il y a une espèce de pupitre ouais. euh, sur lequel est posé un énorme bouquin. Ah, euh, sûr, ça, euh, c'est quand vous descendez. Ouais. Ça, quand, quand après que... après l'affrontement, vous descendez. Et voilà, on, après avoir terrassé la, la créature, créature qui s'avère être un vagabond dimensionnel. <rire> On s'enfonçait dans les tréfonds de la terre, des on, voilà, on descend, on descend, oui, on descend chute, très, vite, très douloureuse pour plein de gens. manquant pour certains de tomber, mais pour d'autres ne manquant pas du tout. Oui, tout ouais, de Bon ça va vite, c'est l'avantage, on est, est, est vite en bas. 10, 12 mètres de chute. On perd un mouton d'ailleurs à cette occasion-là aussi, encore oui, <rire> une oui, ah, On mouton tout seul là Oui, Vous l'entendez se faire charquer. C'est ça, c'est ça. On a encore perdu un mouton sur le dans l'histoire, bon.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 Celui-ci hum. n'étant pas bleu. Mais celui-là n'est pas bleu. C'est noir, et puis par contre, il y a une <rire> effigie d'Octolou au-dessus. Voilà, il y, y, y a un homme avec des. Une, un genre d'homme grenouille avec euh, Voilà. C'est pas trop ce que guide, <rire> <c 'est. rire> Ah Je l'ai pas, ça, s'il Il ressemble à Voilà, il ressemble à lui, c'est Un peu. au-dessus de ce gros monde Peut-être <rire> en moins sympathie, en moins mignon. Mais.